Bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes autour du cinéma et des salles de cinéma, et pas que dans celle-ci, mais également autour de celle-ci. Je ne vais rien vous révéler, vous savez ce que c'est que les problèmes techniques, même juste de nom. Vous savez ce moment où vous voyez un agent de cinéma rentrer dans la salle, vous annoncer que... « Bonjour, euh, nous avons un petit souci technique dans la cabine, mais le technicien est dessus, on vous tient au courant et on vous donne des infos rapidement. » Ça vous est déjà arrivé, je suis persuadé. Et à ceux à qui ça n'est jamais arrivé, tant mieux pour vous. Ça veut dire que tout se passe bien et que le cinéma roule bien. Mais des fois, il arrive qu'il y ait des petits soucis techniques dans les salles et que du coup, on se retrouve à devoir intervenir. Et l'anecdote que je vais vous raconter, c'était le premier gros ou en tout cas avec de l'importance souci technique qu'on avait eu depuis la réouverture le 19 mai 2021. En gros, c'était courant septembre, et c'était pour Dune. Toute la journée s'est bien passée. On a eu plein de séances, tout du long de la journée sur Dune, on avait trois salles dédiées entièrement au film, aucun problème. Toutes les séances se sont bien déroulées, on était assez nombreux dans le hall, on a réussi à gérer toutes les personnes qui sont passées, aucun souci. Arrive la séance de... 20h30, si j'ai bonne mémoire, une séance en VOST. La séance se lance, on se dit que tout va bien, on fait les démarrages, pas de soucis. Et il euh, y a un client qui redescend à peu près 20 minutes après le début du film et qui nous dit « bonjour, euh, ça fait 20 minutes qu'on est dans la salle et on n'a toujours pas de sous-titres ». Vous imaginez bien que mon responsable et moi, on a commencé à paniquer, on a pris les escalators, on a couru dans la salle, on jette un œil, on se rend compte qu'il n'y a pas de sous-titres. Donc moi, je monte dans la cabine et mon responsable commence à essayer de joindre une astreinte. En gros, c'est une personne qui est supposée pouvoir nous aider à distance à gérer ce genre de soucis parce qu'ils peuvent se connecter à distance au serveur et donc voir avec nous quel est le souci. Donc moi, je monte dans la cabine, je commence à cliquer un peu à gauche et à droite, à essayer de vérifier et mon collègue arrive et me dit... Il n'y a personne qui répond à la stinte. Donc moi je commence un petit peu à paniquer parce que en fait, je sais comment régler le problème. Je le sais. Sauf que ça fait plus d'un an et demi que je n'ai pas touché à un serveur et que j'ai pas été dans les détails en fait du serveur. Donc du coup, je suis paniqué. Je suis en train de me dire "Oh la vache, je sais pas où ça se trouve, mais je sais que c'est là parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà résolu le souci, j'ai déjà ré réussi à faire en sorte qu'une séance se passe bien alors qu'il y avait eu ce même problème." Donc je commence un peu à paniquer parce que je vois en plus mon responsable qui est en train de se dire « Ok, il va falloir que je file des invitations à tout le monde et que j'explique qu'on euh, n'a pas réglé le souci et donc que du coup ils vont pas avoir leur séance. » Donc moi je suis pas très très bien. Qui plus est, pour ajouter un petit coup de pression, je vois mon collègue qui est en bas dans la salle et qui commence à expliquer aux gens qu'il y a un petit souci et je vois que les gens sont pas très rassurés. Je dirais pas forcément qu'ils s'énervent parce que c'était pas le cas, mais ils n'étaient pas très rassurés, ils étaient un peu en mode « oh là là, on va pas pouvoir voir d'une ». Donc moi, ça me mettait un coup de stress en plus. J'essayais d'appeler un de mes chefs de cabine. Bon, Les deux, clairement, vu l'heure qu'il était, ils étaient soit avec leur famille, soit en train de dormir, ce que je peux totalement comprendre. Donc je commence à chercher et je me dis « allez, allez, je, je suis sûr que je peux te trouver ». Et miracle, au bout de 10 minutes de recherche, je réussis à trouver l'option. En gros, pour vous faire simple, c'est une petite case qu'il faut cocher ou décocher et qui permet de soit lier les sous-titres au fichier vidéo, soit les délier au fichier vidéo et faire en sorte que ce soit le projecteur qui les diffuse de lui-même. C'est un truc tout bête, mais en gros, ça peut vraiment vous pourrir une séance une fois. Si vous voyez un jour que les sous-titres n'apparaissent pas, en fait, c'est juste que le projecteur a décrété qu'il ne voulait pas les lire ou alors que le fichier vidéo a décrété qu'il ne voulait pas les lire et que ça devait être le projecteur qui devait les lire. C'est un enfer et c'est une galère monumentale. Mais donc du coup, je réussis à trouver le souci. Et là, je vois mon chef qui a les yeux qui s'illuminent, qui se dit « Ok, on va pouvoir lancer la séance. » Moi, je reviens en arrière, je viens au début du film, j'éteins la salle, je lance le film. On regarde le début, on voit les sous-titres apparaître. Miracle. Vraiment, c'est parfois très compliqué de régler des soucis comme ça. Mais on y arrive toujours. Bon, des fois, on peut pas, mais c'est parce que vraiment le problème est inhérent à quelque chose qui est soit électronique, soit parce que le serveur a décrété qu'il allait faire de la merde et qu'il fallait le redémarrer. Des fois, malheureusement, ça arrive. Toujours de l'indulgence par rapport aux personnes qui sont supposées gérer ça, parce que même si on connaît par cœur une machine, on découvre tous les jours de nouveaux problèmes, tous les jours de nouvelles choses qui sont extrêmement dérangeantes et qui nous empêchent de pleinement travailler. Donc... C'est pas toujours de la faute des techniciens, je vous assure. Et même si des fois, ils font de leur mieux, parfois, il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler. Mais donc voilà, finalement, la séance s'est quand même bien diffusée. Et donc bien sûr, comme je le dis à chaque fois à la fin de cette émission, n'oubliez pas, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.